Alors, je poursuis une petite série à propos de 3ds Max et de verre La dernière fois, je vous ai parlé des lumières dans verre j'ai fait des similitudes entre SketchUp et 3ds Max, enfin les versions de Verre respectives de, de ces logiciels-là. En vous montrant les similitudes, ça marche pareil et c'est présenté très différemment. Mais pour les matériaux, ça va être un petit peu pareil. Le principe est exactement le même, simplement, c'est pas du tout présenté de la même manière. Donc, je vous montre ça tout de suite. Dans un premier temps, on va utiliser les matériaux de la bibliothèque verre comme dans SketchUp. Qui vient avec l'achat de Verre ou avec la démo. Donc tout ce qui est matériaux Verre va être fabriqué ou utilisé dans une fenêtre particulière qui s'appelle le Matériel editor et qui est accessible avec ce petit picto-là, les deux petites sphères un petit peu en damier là, ou la touche M du clavier et ça vous ouvre ça. Ici, on peut faire la petite flèche, Open Librairie et aller chercher la librairie de matériaux qu'on a euh, téléchargé en même temps que Verre. Par exemple, je vais prendre, je sais pas. Un les, les, les, le, le, le bois, wood, hop, open, et j'ai donc tous les bois qui s'ajoutent là, dans wood, hop. Donc c'est ce que je vais faire, par exemple je vais déplier wood, je vais prendre euh, flooring laminate wide, hop, je glisse là, et je vois que j'ai un matériau qui est arrivé. Un matériau, c'est ça. Euh, un matériau, c'est ça. Hop, je me mets en plein écran. C'est parfois un petit peu déroutant à comprendre au début, mais après ça s'avère être vraiment très très souple. Le matériau lui-même, c'est ce truc là, et tout ce qu'il y a de branché derrière avec des fils rouges, ce sont les maps de texture. On voit que j'ai des textures qui sont reliées. Alors pour l'instant, elles apparaissent noires, mais c'est, je pense, un bug. On va voir dans le rendu. Et elles sont reliées sur le diffuse, sur la réflexion, sur le bump, sur le glossiness, qui est la réflexion glossiness, qui sont les reflets, la brillance. Et ce matériau-là, le matériau lui-même, je peux prendre son node de sortie ici cliquer et ne pas lâcher et je lâche au-dessus du de ma forme, de mon point. Par défaut, il apparaît gris. Si je veux voir le matériau qui s'est appliqué, ce qui est un peu plus logique, je vais cliquer sur le matériau ici et cocher ces deux petites sphères-là. On voit que le matériau, il s'est bien appliqué sur ma 3D. Je lance un rendu interactif. Et si je vais chercher un petit peu le reflet de mon HDRI qui doit être par ici, je vais voir que j'ai du relief, j'ai euh, un bois qui est vraiment super super joli. Alors voilà, les reflets sont ici. J'ai du bum, j'ai du reflet, j'ai plein de choses. C'est ça vient avec la bibliothèque de verre, donc c'est déjà réglé. J'ai rien à faire finalement. Je peux venir réouvrir le matériel Editor ici. Hop, je touche M. Et Si je veux le remplacer par un autre, ben c'est simple, hein. je vais dans une autre catégorie, par exemple, je vais prendre du béton, Hop, béton réflectif, je le mets là, et je viens le glisser sur mon plan. Si je ne le vois pas, je clique le matériau, je vais cliquer les deux petites sphères, et je vois du béton, voilà, j'ai remplacé le parquet par du béton, et de la même manière, il est déjà paramétré, il y a des petits trous, des petits du reflet, du bump, etc., bon bref, c'est parfait. Voilà comment on utilise la bibliothèque. Maintenant, si je veux créer un matériau comme ça de toutes pièces, c'est pas très compliqué, même si ça paraît au premier abord. Je vais partir d'un matériau vierge. Alors, pour ça, le plus simple, c'est de faire un clic droit ici. Et je vais aller chercher matériau. Je vais faire un matériau verré. Et dans toute la liste des verrés, je vais prendre le verre MTL, celui qui est au milieu. C'est le matériau générique, on va dire. Lui, je l'applique sur le, le plan. Je lance le rendu. et on va voir ce qu'on peut modifier en live. Du coup, ce matériau-là, si je veux modifier ses paramètres, il faut que je clique dessus un certain, un, un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'il s'entoure de pointillés comme ça, ce qui fait que j'ai accès à ces options sur le côté. Et on va retrouver exactement les options qu'on a dans le verre de SketchUp, c'est-à-dire le Diffuse. Je peux régler euh, la couleur, hein, si je fais un rouge un peu foncé, ben je vais faire ça. OK. Le, la réflexion, je vais zoomer un petit peu, hein, non pas dans la fenêtre, mais vraiment sur, voilà, sur ma 3D. La réflexion est dans le noir, ça ne reflète pas. Si je la passe dans le blanc, hop, je reflète. Si je veux que le reflet soit un peu plus euh, dissous, enfin moins net, je vais baisser la valeur en dessous, glossiness, je la descends, elle va de 0 à 1. À 1, elle est très nette. À 0, mais il n'y a plus rien. Et puis si je mets 0, quelque chose, voilà, j'arrive à un reflet qui est moins net, qui est plus dépoli. Euh, je peux décocher Fresnel et avoir un truc qui ressemble plus à du métal. Je peux venir dans la réfraction, rendre le tout un peu transparent comme du verre. Euh, je peux faire tout ce que je fais habituellement dans SketchUp dans, dans Et ce que je peux faire aussi par exemple si je voulais faire de cette, euh, cet objet de, de l'eau ben Je vais remettre un glossiness un peu fort comme ça Hop Et puis je vais faire un clic droit Je vais cette fois aller dans Map Aller dans Général Et je vais prendre un truc qui s'appelle Noise C'est à dire des, du bruit Je vais le brancher sur le Bump Ici on peut brancher des choses de ce côté là Et là automatiquement j'obtiens des vagues J'obtiens du noise, c'est à dire des vagues, je peux venir ici faire varier un petit peu la taille des vagues alors je peux mettre par exemple 2, 2, 2 et j'ai avoir des vagues deux fois plus serrées, deux fois plus petites. Euh, je peux euh, éventuellement mettre un diffus un peu bleu, donc je peux revenir sur le matériau, mettre du bleu pour avoir de l'eau un peu bleue. Pour que ça se voit dans le rendu, bah, la réfraction, je la mets pas à fond, je la remonte un peu puis voilà, j'ai une eau qui est un petit peu bleue. Et je viens de me créer un matériau haut. Donc vous voyez à quel point ça peut être souple de travailler avec 3ds max, à quel point ça peut aller vite. Euh, même si au départ on peut être de, un petit peu décompensé par l'interface avec les nodes, ces blocs qu'on relie entre eux, bah, ça permet quand même d'avoir une grande souplesse de travail. Si ça, ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire puis je vous ferai euh, quelques petites vidéos supplémentaires avec plaisir. Donc je vous retrouve très bientôt, ciao